Bonjour tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce nouveau cours de français. Et j'espère que ça sera une très bonne semaine, une très bonne journée. On va apprendre beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. On va combler quelques lacunes qu'on avait. Et on va apprendre des très belles choses aujourd'hui. Hola a todos. Espero que les vayons bien. Hoy vamos a, a ver. Algunas cositas que les debíamos del tiempo, sobre todo. Y vamos a ver las salidas. Y vamos a ver también los días de la semana. Bueno, empezamos de una vez. Recuerden que nuestra dirección es curso de francés-cnu-colombianosune.blogspot.com Próximamente, no sé cuándo, pero ya, los, ya estamos en trabajos, vamos a migrar de plataforma y vamos a por fin a tener nuestro Moodle y ustedes van a poder registrarse y hacer ejercicios y seguir cómo avanzan. Ok, recuerden que esta es la, la séance 17, es la, la sesión número 17, semana 9 de 24 y que le mardi, c'est moi, et jeudi, c'est Alejandra. Recuerden además que los cursos quedan grabados en esta plataforma y que pueden verlos cuantas veces quieran. Eh, siempre tratamos de poner los, los vínculos en el blog para que ustedes no tengan que venir a buscar el video, sino con en un clic lleguen directamente al video. Ok. Vamos a comenzar. Je vais dire bonjour aux gens quand même, bonjour Hugo, bonjour Daniela, bonjour Jessenia, Luz Marina, Brenda, Jahaida, Will, Will D'André, bonjour Carolina, bonjour Nelly, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui, j'espère que ça va très bien aujourd'hui. Donc, je vois des questions... Carolina, una pregunta, si ya seleccionan las, las personas para el curso de A2, no sé porque no lo manejo yo, eh, pero le preguntaría a nuestro contacto de la Cancillería para ver si ya tienen noticias, la verdad como no somos nosotros los que hacemos esa parte, entonces no, no sé cómo, cómo sea el proceso, pero le, les, le preguntaría a nuestro contacto para que ellos les estén comunicando. Ok, bonjour euh, Nelly, bonjour à tous, Nelly, très bien, Nelly. Bonjour Camille, Loville, ma chère, le Pilar, Lady Viviana, Alexander, Tibi. Ça va bien Tibi Ça va, et toi Bonjour Luz Marina. Bon, aujourd'hui nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on va se mettre... Bonjour Carlos. Diana, vamos a mettenos al trabajo, tenemos beaucoup mucho, mucho trabajo. Ok? Première chose, comme d'habitude, on va réviser. Donc, on va réviser, on va voir si on trouve son chemin. Rappelez-vous que la semaine dernière, la semaine passée, on a vu trouver son chemin. Ok? Donc, s'orienter dans la ville. Ici, nous avons une petite, un petit plan d'une ville. Il y a quelques informations. Il y a l'avenue de la liberté. Ça, c'est l'avenue de la liberté. Il y a la rue Pasteur. Il y a le fleuriste. Il y a la banque. Il y a le théâtre municipal, il y a un feu. Ça s'appelle un feu. En français, le semáforo se llama le feu. Le feu. Ahorita les montre comment ça s'écrit. Il y a un feu. Et, et vous êtes ici. Attention, ça c'est votre point de départ. Toutes les instructions, elles commencent ici. Donc, euh, tac, tac. bonjour Carolina, bonjour Diana, bonjour Nelly, euh, bonjour Isa, bonjour Gisèle, bonjour Josette, bonjour Julien. Historiae que que je lève, ok? Donc, vous allez me dire, vous allez lire le texte, attention, ça c'est un peu de lecture, vous allez lire le texte et vous allez m'indiquer où se trouvent les endroits suivants. Rappelez-vous, endroit, c'est synonyme de lieu, c'est synonyme de lugar. OK? Donc, la gare, vous, vous rappelez ce que c'est que la gare, non? Qu'est-ce que c'est que la gare? Dites-moi. Dites-moi, c'est quoi la gare? no veo movimiento en el chat ah, bonjour Diana bonjour Maria, Maria bueno, veo la estación, estación del tren, estación, estación de bus ah, atención, la gare es la, est la, la estación de tren ok, la estación de trenes parce que la, la, pour le bus, il y a la gare routière. La route, est comme l'autopiste, non la, la pas no exactement l'autopiste, la mais quand vous voyez "routière", pensez en en voies. Même que la gare n'a no pas de voies, elle a des voies ferrées. Mais quand vous pensez en "routière", pensez en vías voies. C'est la gare routière. OK? Pour le cinéma, c'est facile le cinéma quand même, c'est transparent. La poste, la poste, c'est le service postal. Donc, rappelez-vous, en France, c'est très, très, très, très importante le service postal. Donc, il y a la poste partout. En France, en tout le monde, c'est la poste. Parce qu'en France, ils demandent beaucoup, muchísima, beaucoup, de cartes et beaucoup de paquets pour la poste. Et finalement, la boulangerie. Clara, pour le métro c'est la station de métro. Ahorita le escribo. La station de métro. Ou la de métro. La gente dit más la station. C'est comme la station, mais sans l'air. E. Ok. Donc, je sais très bien la boulangerie et la panaderie. Rappelez-vous. Ok. Donc, vous allez me dire à partir des instructions écrites où se trouve la gare, le cinéma, la poste, la gare routière et la boulangerie. Ok ça commence. Je vous laisse quelques secondes pour lire. Ok. Et après, je lis. Je dejo algunos segundos secondes pour que Je y después lo Je yo lis. Muy bien, Will, André, muy bien. Esa es la, esa es la, la respuesta para, para Clara. Will te dice la, puede decir? Estación de metro. Bueno, ¿cómo está la lectura? Recuerden que siempre hacemos el ejercicio yo los dejo leer y luego lo leo yo para que ustedes se autoevalúen. Comment est la lecture OK. Pour aller à la gare routière, est-ce que vous voyez la boulangerie au bout de l'avenue de la Liberté Je lis trop vite. Pour aller à la gare routière, est-ce que vous voyez la boulangerie au bout de la rue, pardon, de l'avenue de la Liberté Oui. Vous prenez à gauche, à la boulangerie, vous continuez un peu et vous aurez la gare routière sur votre gauche. La <coughs> quest para que vous parlez de direcciones, comment sont sus, la, sus latérales Si ustedes dites à la derecha, non, la autre derecha. En français se igual », quand on s'équivoque, on dit « non, non, c'est derecha, c'est la autre derecha ». Alors, où se trouve la gare routière Ça se trouve dans le numéro 1, dans le numéro 2, dans le numéro 3, dans le numéro 4 ou dans le numéro 5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 Est-ce qu'il y a un cinéma près d'ici Oui. Alors. Oui, il y en a un près d'ici. Vous allez prendre la première à droite, puis vous tournez à gauche et vous trouverez le cinéma tout de suite sur votre doigt, droite. Alors, OK, les dejo algunos segundos para que miren y miren si es 1 2 3 4 ou 5 Oui Nelly, à droite, attention, on dit à droite, celle-là. Et c'est E à la fin. Es que droit, recuerden, droit es esto, y droit es esto. Bueno, para mí está la derecha, ¿no? No sé si ustedes me, me ven eh, en reflejo no. Es igual que en español, una cosa es derecho y otra es derecha. Es igualito. Ok. Donc... La gare routière, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Quiero voir les respuestes à mesure que lo vayons haciendo. Je ne vois pas de mouvement sur le chat. Oh là là. Se olvidaron de moi, non me répondent en le chat? Donc, garoutière, quel est le numéro de la garoutière Rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le numéro du cinéma OK. Vayan guardándos en la mente esto o es, es en algún lado, ¿okay? Que tenemos dos otra pantalla. Donc pour aller à la gare routière, est-ce que vous voyez la boulangerie au bout de la venue de la Liberté? Oui. Vous prenez à gauche à la boulangerie. Vous continuez un peu et vous aurez la gare routière sur votre gauche.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 Pour aller à la poste, vous allez tout droit et vous prenez la troisième rue à gauche. Vous allez passer devant un fleuriste. La poste est au bout de cette rue à droite. Ah clara ça va la boulangerie, c'est facile. Je répète pour aller à la poste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 c'est au bout de l'avenue de la Liberté. Vous prenez à droite, vous la verrez sur votre gauche. Je répète. Pour aller à la poste, vous allez tout droit et vous prenez la troisième rue à gauche. La troisième. nom numéro ça? vous allez passer devant un fleuriste, la poste est au bout de cette rue à droite. Sébastien, bah, si entiendes las palabras claves, vas a entender el sentido general, después voy a hacer la traduction, pero primero quiero ver si tu entiendes el sentido específico con las palabras que normalmente ya conocen.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 Ok, donc, réponse, ah oui, dit merci, <rire> bon. rappelez-vous qu'il faut être toujours très poli, et ça, je le dis à Alejandro, et que être très très éducatif, ok, il faut dire merci. Donc, la gare, c'est quel numéro la gare Je vois la gare. Gare 2, la gare c'est 3. La gare, attention, c'est pas la gare routière, c'est la gare. Écrivez-moi dans le chat la gare et le numéro tel. Ah, Luz, Luz, c'est si, je vois que c'est de plus appliquée. <rire> Elle a mis toutes les réponses. Donc, la gare c'est le numéro 2 pourquoi il dit au bout de la venue de la liberté qu'est-ce que c'est le bout le bout c'est la fin ok le bout c'est comme le, le final très bien Joseph c'est au bout de la venue de la liberté puis on tourne à droite. Au bout de l'avenue de la liberté, tac, ça c'est le bout de l'avenue de la liberté, regardez. Vous êtes ici, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous arrivez au bout de l'avenue de la liberté. Vous prenez a droite, ojo, que derecho y derecha no es lo mismo ni en español ni en francés. O bout a droite, como en español el femenino, droite es el femenino y droit es el masculino. Droite es la dirección, ¿ok? De deviación, cuando uno dice derecho no hay desvío, es seguir recto. Cuando uno dice derecha hay un desvío Igual en francés Vous prenez a droite Vous la verrez sur votre gauche Droite, gauche ¿Sí ven? Tac, droite, tac, gauche Voltean a la derecha ¿Y dónde está? A la izquierda Bueno, voy a traducir Porque me pidieron que tradujera Excusez-moi ¿eh? se, acuerdan... ¿Se acuerdan que era? Porque la vimos <t> <görüşen> en la primera clase, ¿eh? Où c'est le lieu d'onde? Où est la gare, s'il vous plaît? Au bout de l'avenue de la Liberté, la mène au final. Vous prenez à droite. Vous, vous rappelez le verbe prendre? vous vous souvenez nous le en classe, hein? tomar, Vous prenez à droite. Vous la verrez sur votre gauche. La única avantage que... Que les problème, C'est le futur simple de voir. C'est le futur simple de voir. Van a ver cuando veamos le futur El futuro chose la cosa simple del monde, pour le moment, sepan que este es el simple du verbe, ver. Et si est, usted vous verrez sur votre gauche à votre gauche, le cinema, le cinema, le cinema, le cinema. Rápido, rápido, rápido, que no tenemos mucho tiempo. Hoy tenemos mucho trabajo, así que rápido, rápido, rápido. Les doy tres segundos. ¿eh? Un, dos, tres. Le cinema, es le número cinco. ¿ok? ¿Por qué le cinéma, es le número cinco? Est-ce qu'il y a un cinéma près d'ici? Oui, il y en a un près d'ici. Vous allez prendre la première, la première à droite, la première. Ça c'est la première à droite. Attention, ça c'est la première à droite et ça c'est la première à gauche. Ok? La première à droite, puis vous tournez à gauche. Tac, droite, tac, gauche. Et vous trouverez le cinéma tout de suite sur votre droite. Si vous avez l'exercice, la première, la première, la première, à droite. Vous continuez et la première, à gauche. Euh, oui. Esto es una frase, es una expresión que significa hay una, hay una cosa de eso que viene a de preguntarme, después veremos lo que es, pero sepan que en francés simplemente es, es si hay uno, porque me preguntaron por un cine y esto dice hay uno, pré, ustedes saben que es pré, porque lo vimos en clase, dice cerca de aquí, vos allez prendre la primera droite, droite. Puis, puis es un, una palabra que significa enseguida, después, a continuación. Vous tournez a gauche. Ok. Tac, tac. Y vous trouverez. Trouverez, es el verbo trouver. Le verbo trouver que significa encontrar. Igual. Esto es un futuro. Cuando vean el futuro, van a decir: ¡Ah! Es así de sencillo. Simplement sepaper que c'est le futur de, de, de encontrar. Le cinéma tout de suite, tout de suite, c'est une expression, on un, tape to toutes ces trois paroles qui indiquent immédiatement, sur votre droite. Et si vous voyez, c'est sûr que la sortie du cinéma est ici. Ou l'entrée, la tête la l'entrée est ici et la sortie est là. Ok. Euh... Tac, tac, tac. Dieu 7, si. Puis et ensuite sont synonymous Signifiant enseguida después. Euh, acto seguido. Bon, tac, tac, tac, tac. La poste, c'est le numéro 1. Parce qu'il vous dit la troisième à gauche. 1, 2, 3. Ok, la troisième, la troisième à gauche. Vous allez tout droit, vous prenez la troisième à gauche. Ok, vous allez passer, passer, c'est facile, c'est comme en espagnol. Ici c'est A, devant un fleuriste. Recuerden que devant, también lo vimos en clase de Delante de ou al frente de. La poste est au bout de cette rue. Regardez, c'est la fin de la rue et à droite. Ok. Le 4, c'est la gare routière. Ah non, pardon. Est-ce que m'ai équivoquée? Aïe, aïe, aïe. Cambier la boulangerie et la gare routière. La spousaine des ordres et le gomme équivoquée dans l'ordre. La boulangerie et la 3, la 4, pardon la boulangerie c'est la 4 hein. ça c'est mon erreur hein. parce que c'est au bout de la venue de la liberté et la gare routière c'est la 3 parce qu'on arrive à la boulangerie on tourne à gauche et la gare routière est à gauche ok bon merci beaucoup ouais. aujourd'hui nous allons voir Comment proposer une... bon, on va proposer une sortie on va voir les sorties hein, en gros et on va parler un peu du temps on va parler de la journée on va parler des heures et on va parler des jours donc je vous prie, soyez très attentifs ok? pero que, que presten mucha atención donc proposer une sortie pour les sorties entre amis vous avez ces propositions. Qu'est-ce que vous pensez que sont ces propositions? Quelles sont vos hypothèses? Dites-moi, quelles sont vos hypothèses? C'est quoi ces sorties? Digame que, que les disent ces images. Appelez sortir et les sorties, c'est la sali, salir, le verbo salir y sortir son las salidas atención en francés on peut dire salir mais c'est un faux ami el verbo salir que lo van a ver y se escribe igual salir en francés es un falso amigo no es salir como para nosotros salir, sino ensuciar, como cuando se ensucia en la camisa porque les cayó algo es ese verbo ensuciar es uh, volver algo sucio Ok. Donc, donc. Ah, je vois que vous êtes bien. Manger, restaurant, boire. Attention, Marie. Boire, c'est un e à la fin. Tu es écrit bien, Marie. Le verbe boire, solo que tu tout là, e finale. Es un verbo irregular, súper irregular. Por eso, los verbos, recuerden que los verbos irregulares, muchos terminan en E. Ok. Repas, liqueur, atención, es liqueur. Fête, musée. ¿Il y un restaurant? Oui. Il y a un bar, oui. Donc, aller au restaurant. Ça, c'est une expression. Voyez bien, quand je dis expression, c'est pour que non généralement aller au restaurant. Aller dans un bar. Aller à un concert. Attention, c'est un concert et aller au musée exception oui, normalement si ça finit en E non accentué c'est féminin mais en français le mot lycée et musée qui finissent comme ça sont masculins ok donc j'ai quelques expressions j'ai quelques expressions qu'on peut associer pour dire autrement, pour un synonyme de ces, ces sorties. Alors que veo, me hubiera hecho una para otra que no hice, porque si veo, son solo tres expressions para cuatro imágenes, pero que no pense en esa expression. Pero ya les voy a decir cua. Donc, prendre un verre, voir une exposition, aller manger. Ok? Donc, prendre un verre, c'est aller dans un bar. Ok? Ça, c'est un verre. C'est le contenant. Ok? Esta cosa se llama un verre. C'est un contenedor Et normalement, dis, Ah, on va prendre un verre. Attention, prendre un verre. Voir une exposition, c'est aller au musée, on va au musée pour voir une exposition, ok? Ojo, que la palabra exposition no es lo mismo que cuando tienen une exposition en classe, porque exposition est artistique, par défaut, por defecto es artístico. Ok, si vous voulez faire un exposé, c'est faire une exposition, mais une tarea de classe okay? et aller manger c'est aller au restaurant parce que ça c'est l'action ça c'est l'action ça c'est l'endroit c'est l'action et c'est le lugar et ahorita alguien dijo, aller faire la fête faire la fête lo que pasa es que es una expresión muy genérica porque puede ser ir, ir a un bar ir a un concierto es, es ir de fiesta ¿okay? y no necesariamente un concierto pero puede más o menos ser como a la edad de concierto quizás por eso no la pensé ok ça c'est un peu vocabulaire on va voir quelques mots pour associer de Des actions y quelques mots associés. Vamos a asociar algunas otras palabras que, que se asocian con estas acciones. Donc, nous avons addition, billet, réservation, attention, réservation, danser, carte. Y souvenir, donc, si no saben qué es la palabra, eh, no importa. Vamos a ver, es simplemente para, para que empiecen a asociar palabras y, eh, y acciones, ¿ok? Donc, adición, ¿a qué acción vous pouvez asociar le mot addition? Adición. Est-ce que c'est aller manger Est-ce que c'est prendre un verre Est-ce que c'est aller à un concert Ou est-ce que c'est voir une exposition Attention, peut-être que un mot peut s'utiliser dans deux ou trois trucs. On peut, par exemple, l'addition. C'est quoi l'addition L'addition, c'est à la fin, vous devez payer. Et du coup, vous dites... La adición, s'il vous plaît, si, si conocen este símbolo que es universal, aquí funciona perfecto, ni siquiera tienen que decirlo, simplemente hacen este, esto, y ya la gente sabe, como, ah, ya sé lo que me está pidiendo. Donc, la adición, c'est pour aller manger et pour prendre un verre. Parce que c'est pour payer, c'est à la fin vous payez, OK C'est l'action de, de de finir la transaction commerciale, OK Vous payez avec l'argent. Donc, on peut l'utiliser pour aller manger ou prendre un verre. Billet. Para los que no han pas la est la la cuenta. On dit l'addition, s'il vous plaît, tout simplement. Et en français, non se ils si me regalent la cuite. <rire> c'est très es colombien. Alors billet. Ah bah très bien. Un billet, c'est pour un concert ou pour une exposition. Il faut être muni, muni d'un billet pour aller dans un concert ou dans une exposition. Ok? Et cette parole est super transparente, donc je imagino que je ne que pas expliquer. Réservation. Les mots réservation, à quoi vous l'associez? Sí, cuando me dicen regalar la cuenta en países hispanos, dicen no, yo no yo lo voy a regalar nada, pague. Ok. Réservation. C'est pour aller manger y, peut-être, posiblemente, prendre un verre. Si están en París, es posible que les toque. Les Reservar para ir a tomarles una copa. Depende. Pero a veces, cuando uno, generalmente cuando uno está en grupos grandes, siempre le piden que lo haga para que ellos puedan separar el espacio. C'est pas nécessaire, pero c'est souhaitable. Ok. Estoy anotando palabras que les voy a, les voy a explicar ahorita su es deseable, es mejor hacerlo, dancer, dancer es fácil, hein? dancer es para ir a un concert, peut-être prendre un verre, pero en Francia no, en france los bares son cuando uno sale en Francia a tomarse algo no es como ir a las discotecas porque ellos separan muy bien los bares de las discotecas en Colombia a veces es como un híbrido no puede bailar en un bar en Francia, no Pour la carte la carte es fácil la carte si hay il y hay una carte dans le restaurant, évidemment, quand on va manger, peut-être qu'on a une carte. Mais dans les, dans les bars aussi, il peut y avoir une carte de cocktail, par exemple. Ou une carte de boisson. Les boissons, b o i d s o n s les boissons, c'est le liquide qu'on boit, ok Et finalement, de souvenir. Si ça en anglais, ça ce que signifie cette parole. Bueno, en el sentido en el, en el que lo usan en inglés. En français, tiene... Tiene... Tiene uh, otro sentido. Souvenir, c'est une exposition. Pourquoi souvenir, le verbe souvenir, c'est utiliser la mémoire Ok? Ça, c'est ce souvenir en français. Ce souvenir. C'est utiliser la mémoire. Qu'est-ce souvenir en français? C'est un recuerdo. Nous avons la parole recuerdo. Et littéralement, significa signifie recuerdo. Parce que le souvenir. Ce souvenir. Ok. Très bien no, ah, no recuerdo si les compartí el audio me dicen si suena ¿eh? porque no recuerdo si les compartí el audio me dicen si escuchan algo si no escuchan, escuchan lo que está ahí lo voy a repetir si acaso ¿están escuchando lo que digo o no? Ah. voy a tener que parar la pantalla Qué pena con ustedes. Tac. Compartir pantalla. Ah, se me olvidó hacer una cosita. Tac. Tac. Normalmente. Normalmente. A mí sí me escuchan, pero no escuchan el audio que les puse. Y eso es lo que... Carolina. Ah. Ok, muy bien. Bueno, normalement si si on passe l'après-midi au marché des créateurs des Ramblas. vers 18h on prend un verre et on se fait un apéro dans okay, est-ce est que ça te... bueno, alors qu'est ce que nous allons faire d'abord nous allons écouter la conversation ok nous allons écouter la conversation et vous vous allez me dire à peu près quel est le programme ok? No necesito que me digan todas las palabras que dicen, ok? Jessica habla mucho, así que ya dice un montón de cosas. l'important es de comprender grossièrement el le, le programa de la jornada, ok? Entonces me van a decir más o menos en qué consiste el programa de Jessica, ok? On va a deux escuchar dos veces, ok? Dos veces. Première fois. Eric, est-ce que ça te dit si on se fait une journée à Toulouse Je sais pas. Quel est le programme Le matin, nous faisons une expo à la Cité de l'Espace. Elle ouvre à 10h. Ensuite, nous allons au restaurant au grain de folie, à midi et demi. Puis, on passe l'après-midi au marché des créateurs des Ramblas. Vers 18h, on prend un verre et on se fait un apéro dans un bar près de la Garonne. Finalement... Vers 20h, on va au concert du groupe Catastrophe. Ça te parle? Carrément. Ok. Deuxième si écoute. Vamos a escucharlo una segunda vez. Recuerden, lo que me interesa más es más o menos qué van a hacer. Si hay palabras que no entienden, peu importe. Mais plus ou moins quel est le programme. Ok.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 Carrément. Ok. Plus ou moins, hein? plus ou moins, plus ou moins, quelles sont les informations que vous pouvez capter de ce que dit Jessica? Jessica dit restaurant dimanche mediodía Restaurante domingo mediodía. Oui, Joseph, c'est une habitación touristique. Il parle de Toulouse. Il parle de Toulouse. Tolosa en español, Toulouse en francés. C'est la ville rose. La, el sobrenombre de Toulouse es la ville rose, la ciudad rosada, por, por sus, porque to, está llena de adoquines rojos. il s'appelle Eric très bien ah je vois expo, cité de l'espace attention, Toulouse est la capitale aérospatiale européenne Toulouse c'est le siège principal c'est la, la série principale c'est le siège principal de Airbus ok donc elle parle de la cité de l'espace c'est un musée à Toulouse. Il parle d'un restaurant. Il parle de prendre un verre. Très bien. OK. Il parle des déjeuners au restaurant. Très bien. Et il parle d'un concert. Très bien. Vous, vous captez des informations. Hein? Très bien donc elle parle de moment de la journée imagino que no tengo que explicar estos iconos et elle parle d'endroit ok? j'imagine aussi que je ne dois pas expliquer ces icônes attention ça c'est ordonné chronologiquement mais ça non ça ce n'est pas ordonné chronologiquement ok donc vous allez me dire quelle action est réalisée à ce moment là quelle action est réalisée à ce moment là quelle action est réalisée à ce moment là et quelle action est réalisée à ce moment là attention il n'y a pas forcément tous les moments maintenant essayé. Que, ¿Cuáles de estas acciones son realizadas en cuáles de estos momentos? Ojo que no todos los momentos necesariamente están representados en las acciones. Ok. Donc, je réécoute une troisième fois. María Ledel, muy bien. Levé et couché du soleil. Levé, levé, couché.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 Sáce, el chose que buena vez ti Este no, no, lo, no lo dijeron. Ahora Mari lo dice, pero nadie lo dijo antes. O no, no vi. Porque recuerden que yo no veo los mensajes justamente cuando ustedes lo hacen y a veces hay mensajes que se pasan y no los alcanzo a ver. se le marché. Ojo que no es supermarché, simplemente marché. Y aquí no hablan de productos comestibles. Et ici, c'est un concert. Ok, donc première action. La première action de les que sont ici. Je suis en de, en ce ordre en que les montre, dans lo hicieron. Ça c'est sí. un, deux, trois ou quatre. Un, deux.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 le restaurant, c'est de à midi et demi. À midi et demi. Oh, que je suis demandant en ce ordre en que sont les choses, ok? À midi et demi. C'est quoi midi? Attention, imaginez midi. esta, esta, esta cosita la conocen en una palabra que en español tiene una letra más di a esto es como de di a y mi la conocen en otra palabra es el inicio de la palabra mitad midi es el mediodía y demi demi est media en la mitad a mediodía y media le vamos a ver por qué en francés se dice así ok deuxième action celle-là elle se fait à 1, à 2, à 3 ou à 4 cette action elle s'est faite en 1, 2, 3 ou 4 je commence à voir tes réponses ah ben là, là là vert vert signifie plus moins approximativement à ah. 18 heures, on se fait l'apéro. Después vamos a ver la transcription. así que si no entienden palabras, l'heure palabra, no importa. Ça, on le fait à quel moment. Et je sais que me dijeron 4, et dis, ya vamos va voir pourquoi ce n'est no pas 4, ok on va voir pourquoi. Ça, c'est à quel moment ça bah oui. Le matin. Aquí no puse lo que dice después, pero vamos a verlo después. Le matin. Yes, sí. Midi et demi, literalmente, son las 12 y 30. Ça. Ça C'est 1, 2, 3 ou 4. Ça, c'est euh, l'après-midi. Ya van a ver pourquoi. Porque los franceses organisent le temps différentemente de nosotros. Ok, ya vamos a ver pourquoi. Et finalement, et finalement, je ne sais pas pourquoi la cara. Uh, non, vers vingt heures. ya vamos a ver pourquoi. Non, era como lo creían. Ok, tac, tac, tac. Ok, on va à la transcription. Gardez bien en tête, gardez bien en mémoire, souvenez-vous, recuérdense, recuerden. Vamos a ver comment organiser le tiempo, pero primero vamos a ver la transcription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 Finalement, vers 20h, on va au concert du groupe Catastrophe. Ça te parle? Carrément. Donc, euh, simplement te le dis, si est si, mais non c'est si d'affirmation, c'est si de, sino es, si de, de um, condition. Est-ce que ça te dit, ça te dit si une expression qui signifie tu es d'accord, Eric? Est-ce que tu es d'accord si on fait une journée à Toulouse? Si on se fait, c'est très. Muy... Si nous faisons un jour en Toulouse, en Tolosa. Et en français, ça peut dire :« pareil. on a fait, mais on se fait quelque chose. » Si on se fait une journée à Toulouse, je ne sais pas. Quel est le programme le matin? nous faisons une exposition en français on coupe les mots on coupe les mots en français exposition à la cité de l'espace et l'ouvre à 10 heures attention à la façon de transcrire les heures comment escriben les heures ensuite à continuation puis nous allons au restaurant au grande Folies. Ça, c'est le nom du restaurant, au grande folie. Okay? C'est comme le grano de locura, comme la, la, la semilla de la locura. À midi et demi. Puis, c'est un synonyme d'ensuite, hein, on passe l'après-midi au marché des créateurs de Rambla. Attention, quand on dit marché des créateurs, c'est comme les artisans. Ce n'est pas le marché de supermarchés, non. Ce n'est pas le marché des produits alimentaires. C'est le marché des créateurs, de, de gens qui font un travail manuel. Okay? Vers 18h, 18 on prend un verre, vous connaissez l'expression prendre un verre, et on se fait un apéro. Apéro, c'est apéritif. Ça, c'est la tradition française. Moi, j'adore l'apéro. Ça, c'est génial. Par contre, ça prend du poids. Hein. Ça prend des kilos. Ça, il faut faire attention. C'est fait un apéro dans un bar près de la Garonne. La Garonne, c'est ça. Ça, c'est la Garonne. La Garonne passe à Toulouse. C'est le Rio Garonne. Oh, On ne sait comment se dit en, en espagnol le nom du rio. Je sais que le Rhône est Rhône je sais que la scène est la scène, je sais que la loi est de l'oïda mais je ne no sais sé pas comment se dit, le garon en espagnol euh, finalement vers, c'est à dire plus ou moins, vers 20h on va au concert du groupe Catastrophe ça te parle, c'est à dire tu es d'accord est-ce que, est que pour toi tu es d'accord quand on dit ça te parle ou ça te dit, c'est des synonymes, ça te dit, ça te parle. Carrément, c'est oui, très bien, ah oui, oui, oui, carrément, ça, attention, c'est très informel, c'est pas, pas très formel, c'est une façon de dire oui, mais très, très informel, carrément. Donc, euh, Marie, pourquoi ne s'utilise ne? Pourquoi en français, le ne et le pas sont redundantes? Y tú sabes, y hay no, quizás no lo sabes, pero todas las lenguas tienen algo que se llama la economía del lenguaje, es usar lo menos posible para decir lo más. Entonces lo que hacen los franceses es como hay dos negaciones, simplemente dicen una. Y es más fácil decir pa que decir no, porque ne, no implica que tú tienes que hacer un sonido que no es tan fácil. Que le, en cambio pa es fácil. OK. Comment s'écrit ce donc donc comment D O N C, Qu'est-ce que ça traduit Ça traduit euh, en conséquence, par conséquent. Euh, ça dit euh, entonces, donc euh, c'est un synonyme de euh, me la otra palabra en francés. Siempre me sale naturalmente, pero no la pienso. Entonces, ok. alors oui. Très bien, Vilma. Merci, Vilma. Simplemente, la Garonne, el pont Saint-Pierre y la coupole de la chapelle de Saint-Joseph de la Grave. Si, je es yes, entonces. Et donc, c'est un synonyme de « así que ». Donc, les moments de la journée, et qui est où je vais vous expliquer, cette différence que nous faisons avec les Français. Donc, la journée. La journée est divisée en à peu près quatre moments forts, quatre moments importants. Il y a le moment où, de l'obscurité, la lumière commence. Il y a la lumière. Rappelez-vous, lumière est luz. Pour ça, c'est très es curieux que les hermanos luz hayan inventé le cinéma, qui est une technologie qui utilise la luz. Coïncidence Je ne crois pas. C'est ce que disent tous les complotistes. C'est une coïncidence Je ne no crois pas. Donc, lumière, début de la lumière, fin de la lumière. La lumière commence, elle se déroule, elle finit la lumière. Et puis, il y a la nuit. OK? Donc, il y a le lever du soleil. Lever, attention, le lever, c'est par exemple, je lève. Le stylo, je le lève. Il y a le coucher. Coucher, c'est... Ça, c'est coucher. OK Il y a la nuit. OK Il y a la nuit. Donc, il y a le matin. Le matin, c'est à peu près à 6 heures. À peu près à 6 heures. Oui, le lever du soleil. Mm -hmm. Le lever du soleil, c'est la manesse Puis il y a le midi. Midi, vous savez ce que c'est que le midi, c'est 12 heures. OK. Le coucher, bon, il y a l'après-midi l'après-midi, après, après c'est después, después del mediodía, hasta el mediodía, después, después del mediodía. Y eso viene del latín post-meridiam, que significa después del mediodía y que para nosotros es pm en, en las horas, eso significa pm, post-meridiam. Puis le soir vers 18h, comme dit Jess, « el ocaso ou le atardecer. Et puis la nuit à minuit. Et ici si c'est là, oui. Si vous voyez, si vous voyez, il y a quelque chose qui ne no cuadra para pour nous, pour la mentalité de ecuatorianos. Quand je dis ecuatorianos, c'est tous los que vivons en el Ecuador. Porque recuerden que Colombia está, en el, está justo en, en un lado de Colombia que está al norte, otro que está al sur del Ecuador. Para nosotros eso es muy complicado, porque para nosotros la diferencia entre el, el amanecer y el atardecer son más o menos 12 horas, y la diferencia entre lo más temprano y lo más tarde que atardece, y lo más temprano y lo más tarde que amanece, se miden una hora, creo. Es lo más tarde. O sea, lo en que yo me acuerdo en Medellín, la hora más temprano, la que se acuesta el sol, es como a las 6 y 20. Y la hora más tarde es como a casi a las 7. En Francia, no. ¿Se acuerdan que que yo le en, en hablábamos de los, de los tiempos de sol, de sol en, eh, cuando decíamos verano, invierno, por ejemplo. En este momento son las 8 de la noche, de la noche. Y si yo le levanto mi webcam y les muestro mi ventana, afuera todavía hay luz. Es porque estamos en verano y ver, creo que es el 21 de este mes el día y la noche van a ser de duración igual. ¿Ok? Pero el 21 de junio el día es súper largo y el 21 de diciembre el día es súper corto. Y son horas, son varias horas de diferencia. Por ejemplo, el aquí creo que es a las cinco y media. En invierno es la hora más temprana en la que no hay sol y a las 10 y media, 11, la hora más tarde donde hay sol en el verano, en el, estoy hablando de, de los solsticios. Y para el sol, bueno, yo no me levanto muy temprano, pero yo sé que a las 5 de la mañana hay sol en, en verano, en el solsticio, y en invierno no hay sol a las 5 y media de la tarde. Entonces es... Eh, perdón, estamos hablando del amanecer, el amanecer en el invierno... Uh, más o menos a las 9 de la mañana sale el sol en invierno, en el día más corto. Entonces, hay un problema con las horas. Por eso, la división de las horas nos sigue un nombre así. Por eso en España dicen, uh, son las 7 de la tarde en verano, porque hay sol, simplemente. ¿Ok? Donc. En France, on fait la division par rapport aux heures. En français, la division se fait con respect à las horas et non con respect au sol ou à l'obscurité. Donc, le matin le matin va de là jusqu'à à peu près midi. Comme en espagnol, on dit las 2 de la mañana, on ne dit pas les 2 de la noche, ça n'existe no pas. C'est dis égal pour les heures. Il y a le midi, c'est 12h, c'est midi. OK. Il y a l'après-midi. OK. A, de 13h ah. à peu près 18h. À a veces a las 5 ya están diciendo soir, pero depende, yo imagino que es del si hay mucho sol o no, pero es, es porque no es un limite Correct, simplement à peu près, à peu près. Puis il y a le soir. Les soirs commencent à 18h à peu près et s'étend jusqu'à 20 minuit. Pour eso dijimos soir, pour eso les puse coucher du soleil et le concierto. Porque ça va jusqu'à 20 minuit. 0 horas es minuit. Como 12 horas es midi. Voilà. Vean que esa división no es igual a la nuestra. Porque para nosotros está el atardecer, está la noche, que es a las 7: siempre es noche. Eh, está medianoche. Y a la median después de medianoche es de la mañana. De hecho, uno dice las 12 de la mañana. ¿Ok? Bueno, en francés también se dice 12 mm, horas du matin. Ok. Entonces, preguntas. María Ale, sí, yo soy colombiano. Yo soy de Medellín. Mamita, yo soy de Medellín, así que. Pero muchas gracias por lo del la gente. Yo eh, puedo decir avant midi. Um, puedes decir avant midi si estás diciendo. Lo hago antes del mediodía, por ejemplo. Je le fais avant midi. Pero la palabra, l'avant midi, como l'après midi, no, ça n'existe pas. C'est le matin. On dit le matin. Uh, no hay madrugada? Sí, sí, madrugada, Rafael. C'est le lever du soleil. Esa es la madrugada. Pero en francés no existe el verbo madrugar. Pues digo si sí existe la acción de madrugar pero no existe la palabra madrugar la palabra madrugar se llama, se dice es toda una frase que dice se lever de bon matin literalmente es levantarse de buena mañana, la buena mañana es como muy temprano muy muy temprano ok entonces ça, c'est la division psychologique de la journée. Pour les c'est une soirée. Ah, il y a journée, mais il y a aussi jour. Il y a matin, mais il y a aussi matinée. Il y a le soir, mais il y a aussi la soirée. OK Quelle est la différence La différence, elle l'expliquait dans le blog. Alguien me preguntó y yo después le expliqué La journée, c'est la durée, c'est la durée. Para los franceses cuando uno dice jour, aujourd'hui c'est mardi. Ça c'est le jour o aujourd'hui c'est le 7 septembre. Ça c'est le jour. Mais la journée, c'est la durée. Todo esto es la journée. Ellos piensan la journée como eso que uno pasa. Para ellos, la journée es el transcurso, mientras que el día es la cosa que yo puedo limitar fácilmente en diciendo el día es la fecha o el día de la semana. Pero la journée es el transcurso del día. Le matin, c'est l'unité temporal du matin. ¿Ok? La matinée, c'est la durée du matin si sí, en español Vilma se dice la jornada es como la jornada es el tiempo que transcurre igual la, le matin es como la unidad de tiempo le matin pero si uno dice hago eso por la mañana yo le fais un matiné como lo hago en el transcurso de la mañana, yo le hago en la Eso quiere decir, en algún momento de la mañana lo haré. Si uno, dice, uno puede decir, yo lo hago en la mañana, es decir, euh, si sí, eso va a estar hecho por la mañana, pero si uno dice, lo hago en el transcurso de la mañana, yo le hago en la matinée. Le midi, bueno, voilà, l'après-midi, Attention, après-midi, c'est masculin et féminin. On oppose un après-midi au une après-midi. Par contre, on dit le matin, le midi, le soir. Minuit n'a pas d'article. Et on dit la soirée, c'est le transcours, c'est la durée, c'est... C'est sûr que c'est transcurre. Le soir, c'est le moment tomado en integralidad pero la soirée es el tiempo que transcurre durante lo soir ¿ok? ¿y cómo está bien decir bon o bonsoir. si estás saludando dices bonsoir, comment ¿cómo va? pero si te estás despidiendo normalmente dices bonsoir. Es, esa es una particularidad, no dice eh, bon solo cuando se despide y bonsoir cuando están saludando en, la, en el soir Ok, ça c'est la division psychologique du temps. Ok? c'est quelque es que les devais? Vous connaissez solo deux jours de la semaine. Bah, maintenant, bah, nous connaissons déjà les mois de l'année, n'est-ce pas? Voyons maintenant les journées de la semaine. Esto le metto ici parce que lo vamos a necesitar. Ok? Donc, comme en espagnol, c'est L, M, M, J, V, S, D. Ça, vous reconnaissez, hein Ça, c'est facile. Et ces ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce ordres le reconnaissent. Si je les montre ces lettres est en cet ordre, vous ah. savez ce que ça signifie. Maintenant, je vais mettre dans le désordre. Attention, dans le désordre... Y voy a poner un orden. Les voy a mostrar primero los días en desorden y ustedes me van a decir cuál es el orden. Ok, okay. ça c'est dans le désordre. ¿Cómo se hace dans orden? ¿Cómo se hace en orden? Donc, samedi, où va samedi Samedi va avec S. Vendredi, c'est super facile, simplement pour la seconde espèce de Vendredi va avec V. Lundi avec L mardi avec M mercredi avec M jeudi avec J et dimanche c'est dimanche quoi pour euh, souvenir lune la luna, la luna Mars, Marte, como el dios de la guerra, Mars, Mercure, Mercure, Mercure, Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Jeudi, jeudi, como Jupiter. Como el, creo que era yo no soy muy buena en mitología creo que Júpiter es Zeus para los latinos es Júpiter para los griegos era Zeus es el dios más poderoso vendredi es Venus samedi viene de hebreo sabat no, uno es junio este es Júpiter, a menos que enlacea también la semana, pero este, atención, este viene del, del hebreo y es Sabbat, y Dimanche, Dimanche viene de la expresión latina Dominus Day, el día del Señor, que se convirtió en Domingo, Dominicus, en español es Domingo, y para los la, franceses es dimanche. Ok. Bon, ça c'est une dette. Estamos pagando una pequeña deuda que les devais. Maintenant, on va parler des heures. C'est très important. qué? Como on dit l'heure, pour dire l'heure, on dit toujours, toujours, toujours, toujours. Singulier, pleu, peu importe, on dit toujours il est. Il est. Peu importe que ce soit une, peu importe que ce soit deux, trois, quatre, on dit toujours il est. C'est une expression figée. C'est une expression fija. On ne dit nunca son, ils sont. En français, non. En français, c'est toujours il est. Il est. 8h25. Pour écrire les heures. Pour écrire les heures, on met toujours un h. Ojo, ça c'est orthographe. Ok. Toutes les heures, toujours, toujours, toujours, se font avec un h. Parce que c'est uniquement heures. Les heures. Ok. Très important. Très important no, no, no, no, dice y son las 8 25 no il es 8 h 25 8 h 25 Donc quiero ver escrito e 25 yo uh -huh, en francés courant on utilise le système de 24 heures. Pour les ouvrir que je pousse le système à 24 heures, 0, 8, 6, 12, 13, 18. Ça c'est commun. Tout le monde, tout le monde utilise le système de 24 heures. Ok? On ne dit pas 24, on dit 0 heures, on dit 23, 59 il existe aussi le système de 12 heures. Des fois on mélange, ok des fois on utilise les deux en même temps. Mais il faut être clair, par défaut, c'est le système de 24 heures. C'est très difficile, parce que quand je suis ejemplo, par exemple, je travaille en un restaurant de comiennes rapides. Et comme on est un étudiant, on ciertas certaines heures où y travaille et certaines heures où il étudie. Y yo siempre trabajaba en la noche de 18 horas, 19 horas, hasta 23 horas. Fue horrible acostumbrarme el sistema de 12 al sistema de 24 horas, porque en Argentina lo hace, es normal. Pero en Colombia no, y es, y es muy complicado. Es muy complicado hacer ese sistema de, de 24 horas en la cabeza. Entonces, acostúmbrense. Mi sistema es, si es en la tarde, por ejemplo, las 3, yo sumo 2 y luego sumo 10. ¿Ok? La 1, yo sumo 2, eso hace 3, y luego sumo 10, hace 13. La 5... 5 plus 2, 7, plus 10, 17. Donc, cada système son système, sistema, el mío. Ustedes verán ok? Donc, des fois, on utilise les deux systèmes, par exemple. Je vous donne l'heure dans le système 24 heures. Je vous donne comment on le dit dans le système de 24 heures. Et puis, je vous donne comment on le dit dans le système de 12 heures, Ok? donc ça c'est des heures au hasard non voy à la salle parce que ici des expressions qui sont en donc comment on dit la première dans le système de 24 heures et comment on le dit dans le système de 12 heures dans le système de 24 heures on dit il est attention il est il est 4h15. Il est 4h15. Dans le système de 12h, vous pouvez dire il est 4h15, 4h15. 4h15 du matin. Ça, c'est la différence du système 12 ou du système 24. Vous pouvez dire 4h15, comme en espagnol, on dit il la différence c'est qu'on ajoute du matin attention et car c'est utilisé seulement dans le système 12 heures et ça c'est optionnel parce que c'est optionnel si vous dicen 10 dans les 4 est de noche y estaba de noche antes et bien, va commencer le dire On uno, sommes à 4h de la tarde évidemment, ce sont à 4h de la matinée okay? 12h30 vous pouvez dire 12h30 en le système 24h ou vous pouvez dire il est midi e, et", pardon, et demi ça, c'est et demi et quart et demi ok ok il est 17h45 option option il est 5h45 de l'après midi Ok, il est 5h45 de l'après-midi. Déjà 5h, bueno, 5, la 5, et que le 10 est acabando, por lógica de la tarde. Pero no lo puede decir, il est 5h45 de l'après-midi. Finalement, il est. 21h50, 21, parce que heure c'est féminin, heure c'est féminin, une, ici on fait l'accord, une parce que c'est une heure, on dit 21h, on dit 21h. Variation, on peut dire, bueno, 21, esto quanto hace? 21 ¿Qué hora es? Las 21 horas, ¿qué hora es de la noche? Dígame, 21 horas, ¿qué hora es? Rápido que se nos acaba el tiempo. ¿Esto es lo último? Promis juré. Sí, Claudia, las 21 horas son las 9 de la noche. Pero yo digo, y 10 horas, moins 10 moins 10 ça c'est une possibilité ça c'est une possibilité de dire l'heure suivante moins les minutes Est-ce esto se hace 10 menos 10 ils peuvent dire il est 10 heures moins le attention la différence c'est que si on dit le quart 10 heures moins le Uh, Perdón, 10 10. Estaba pensando en 45. No, uno no dice 10 para las 10 en francés. No hay, no hay una traducción. En español uno puede decir son las 10 menos 10, pero uno no puede decir 10 para las 10. Es fácil, quand même. Bon, dames. Uh, no alcanzamos a hacer la actividad que les tenía. Uh, merci beaucoup, passez une bonne fin de soirée, eh, on se voit mardi prochain, et jeudi, vous avez cours avec Alejandra. Je sais que c'est un peu difficile, mais vamos faire des exercices, et je vais vous laisser des exercices en le blog. Recuerden aller au al blog, je ne pas que tout le monde va al au blog. Et nous vemos le próximo martes et le jueves, recuerden que está Alejandra.